Bonjour, je m'appelle Audrey Giquel. Je vis en habitat participatif depuis 2012. L'échoulant est un projet d'habitat participatif pour 7 foyers à 20 km au nord de Lyon. Nous avons construit notre projet en autopromotion et en autoconstruction. Nous avons de nombreux espaces partagés comme une buanderie, des chambres d'amis, un salon, une cuisine, tous les espaces extérieurs. Pourquoi la formation « 2 jours pour mûrir un projet d'habitat participatif » En fait, j'ai très souvent vu des personnes qui sont intéressées par l'habitat participatif parce qu'elles veulent plus de liens avec leurs voisins, elles veulent sortir du modèle individuel de l'habitat, elles veulent ne pas vieillir seules, mutualiser des services, des objets. Ces personnes sont intéressées par l'habitat participatif mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas par où commencer. Cette formation a pour but de donner des outils à ces personnes l'idée est de 1 clarifier les idées, qu'est-ce que je veux comme habitat, la ville, la campagne, de quoi j'ai vraiment envie. 2 explorer des exemples d'habitats, que ce soit des oasis, des habitats participatifs ou des écopilages. Et puis expérimenter. Expérimenter le groupe, expérimenter également la prise de décision par consentement et puis des jeux, des moments de vivre ensemble. J'irai également questionner chacun sur la posture de fondateur car mener un projet d'habitat participatif depuis le début, initier ce type de projet, n'est pas neutre en termes de temps, d'énergie, mais également de caractère. Cette formation s'adresse à toutes les personnes seules ou au groupe qui débutent. Et afin de permettre à tous de participer, je demande une participation libre en conscience. En partageant mon expérience du vivre ensemble et de l'intelligence collective, ainsi que tous les outils que je connais, pour lancer un projet d'habitat participatif, je souhaite que cette formation soit un véritable tremplin pour chacun des participants. Tous les détails de la formation seront en pièce jointe. J'ai hâte de vous rencontrer. A très bientôt